Bye. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme toujours, on est en live le dimanche à 16h pour l'enregistrement de l'émission et puis cette version sera coupée, coupée pour vous la mettre le mercredi dans une version un peu plus courte. Aujourd'hui, je vous présente la marque de montres baignard. Voilà. En fait, c'est des montres. Alors, il y en avait que j'avais déjà reçu, d'autres que j'ai reçues entre temps. Voilà. Donc, c'est trois montres de la marque baignard. On verra un petit peu ce que va, ou ce que vaut la marque. Qu'est-ce qu'on peut avoir cette gamme entre 30 et 60 euros. Et puis voilà, ça permettra un peu d'avoir votre idée et après, la semaine prochaine, on attaquera le prêt-à-porter. J'ai plein de marques de fringues chinoises sur Official Store AliExpress. On les regardera, on les testera, on les déballera et tout. Et je vous donnerai un petit peu mon avis à chaque fois. Allez, parce que voir en photo, c'est bien, mais en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Bon, en l'occurrence, c'est ou montre ou prêt-à-porter. Là, plutôt pour GLG Vidéo. Bon, <rire> allez, on continue. Allez, comme à chaque émission, on rem... alors on verra pour les prochaines. On remercie le partenaire de l'émission, c'est évidemment la marque Césure avec cette caméra, la Césure Fancy Pro en fait. C'est une caméra qui permet de scanner des livres, OK mais qui permet de scanner éventuellement des documents, qui permet éventuellement de filmer les monde quand on verra ça tout à l'heure, mais qui permet en fait de se s'orienter et de se filmer soi-même pour faire des vlogs, pour faire des tutos, pour faire des vidéos tout ça en 4K. La vidéo, je l'ai mis sur GLG Review. Vous le trouverez directement dans la description. Le produit, il est extrêmement sympa et vous verrez qu'il fonctionne plutôt bien puisque c'est celui que j'utilise. Donc on les remercie d'avoir supporté cette vidéo. Allez, aujourd'hui on parle de la marque Baignard. Sur, évidemment, je ne prends que les official stores. Hein, les marques underground de copie tout, on va pas faire, pas tout de suite. On verra pour la suite. Donc, la marque Béniard nous propose des montres de... Alors, l'intérêt de cette marque, c'est qu'il y a de tout. Si on commence des montres à quartz à 30 balles, jusqu'à des montres automatiques beaucoup plus sympathiques, comme celle-là qui ressemble fortement à la Wolex. Bon, sur la page, on reprend... Alors, il y a des jolis chronos, encore une fois, à quartz, pas mal. Si on prend, par exemple, dans leur meilleure vente, qu'est-ce qu'ils nous proposent Bon, allez, dans on trouve des montres à 20, 30 balles. Oh, celle-là, hein, qui ressemble forcément à la... Je vais dire à la Pagani. Non, à la... à la... à la Rolex Daytona, la Rolex... Submarine, il oh, y a beaucoup de copies, enfin d'inspiration et de montres hommage et tout. Voilà, bon, il y a des montres plutôt sympas encore une fois et après meilleure vente meilleures ventes en promo, il y a les montres mécaniques et les montres de 2021, on va aller un petit peu dans les promos. Allez, quand on va dans les promos, oh, j'aime beaucoup celle-là en mode rectangle euh, très sympathique. Je regarde, celle-là elle est assez simple, ça me rappelle un peu les I&W e qu'on avait reçu aussi que j'ai toujours d'ailleurs qu'on pourrait refaire. Si vous aimez vraiment trop les montres et moins le prêt-à-porter, on pourrait refaire avec des montres que j'ai déjà reçues et sur en vidéo, ça permettrait de dire oh, je teste la marque I&W. Euh, il m'en reste pas mal de montres derrière, n'arrive quand n'arrivent pas l'air refourguer. personne n'en veut. Que moi comment que ça intéresse, et tout. Oui, vous étiez nombreux à m'avoir dit en commentaire au OMP que ça serait bien que je fasse gagner les produits. C'est une excellente idée, mais le problème, c'est que j'habite en Asie et que pour envoyer un produit à 30 balles, ça va me coûter quasiment 30 balles. À peu près, plus les taxes, plus les machins Donc c'est assez compliqué Si vous habitiez en Asie, ça serait beaucoup plus facile Mais malheureusement, les envoyer vers la France, c'est un peu la misère Donc j'aurais vraiment aimé vous les faire gagner Mais pour l'instant, je ne peux pas On verra après avec les marques, si elles vont nous envoyer des produits Et qu'elles vont vous en faire gagner, ça sera un autre dossier Allez, on commence par notre première candidate Ici, une montre baignard, donc on reprend On a un joli petit chiffon pour nettoyer et tout Ça, ça fait plaisir Une carte de garantie, encore une fois, qui n'a aucune valeur Encore une fois, une carte de garantie n'a d'intérêt que s'il y a la date d'achat déjà et le tampon du vendeur qui dit il l'a acheté à cette date début de la garantie c'est joli hein pour sauver la planète et tout mais bon il sert à rien là on retrouve un petit manuel d'utilisation encore une fois qui vous expliquera alors je pense que toutes les marques font pareil il hein, ya toutes leurs montres en fait généralement euh, ouais, sur un petit mode d'emploi et à la fin encore une fois une deuxième couche, j'avais encore un bon de garantie, voilà, qui est le même que l'autre, sans tampon, sans rien, autant dire que c'est de la merde. Bon, allez, on déballe un peu la montre, ici, Eh, hey, j'adore le bruit, oui, allez, on prend la première montre, Alors, je crois qu'elle se regarde comme ça, elle est, elle est plutôt jolie, et encore une fois, une petite montre à quartz, vous voyez l'intérêt de cette caméra fancy pro, vue dessus, comme ça, nickel, et elle fait bien l'autofocus en plus, hein. ça n'est trop trop proche non plus, il n'y a pas la macro. Voilà, allez, on se met ici Bon, petite montre euh, à quartz, je vais dire automatique Petite montre à quartz, encore une fois, avec un chrono Alors, le problème, c'est que ça fait partie d'un premier arrivage que j'ai reçu de la marque Et il n'y a plus de piles depuis un bon petit moment Enfin, un an, un <rire> an et demi que je les ai Voilà, bon, il y a toujours le truc de chrono il y a, elle, La montre, elle est quand même plutôt chargée hein, au niveau des aiguilles et tout Moi, personnellement, euh, je la trouve plutôt jolie Le bracelet, c'est joli que les points sont... Le bracelet, il est super épais hein. pas euh, voilà, Il n'est pas d'une cuirie, de cuirasse incroyable Hein, voilà, ce cuir de plastique mais ça a l'air de faire la blague au niveau de la boucle je sais pas si vous entendez. oh oui voilà bon c'est pas grave c'est le cuir qui travaille bon c'est euh... elle est plutôt bien finie après je pense pas que ce soit du cuir sur pour ce prix là bon à l'arrière à l'arrière en rien un petit euh, capot euh, un fond un fond de boîtier qui, à mon avis, qui est clipsé Voilà, les deux boutons et tout. Bon, la montre, elle est quand même plutôt classique. Et surtout, elle est quand même plutôt pas chère. Allez, si on prend sur leur site 28,78€, je trouve que le prix est vraiment raisonnable. Par rapport à ce petit type de montre, voilà, comme ça, donc là, en bleu ou en noir, pas mal en noir aussi, hein. voilà. Donc on retrouve bien les aiguilles, aiguilles de seconde, ici, après, bon, on a un petit chrono, bon, la montre, elle n'est pas, très... pas très chargée, mais elle est quand même plutôt jolie. Moi, personnellement, j'aime bien, après, qu'est-ce qu'on a de particulier Rien, le diamètre, ici, on reprend, Un exceptionnel, la montre, nanana, 240, et après, rien du tout, il n'y a pas beaucoup d'informations, hein, chez Benia, mais ça fait une montre à 28,78€, moi, je la trouve pas très chère. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette montre, moi, je la trouve plutôt travaillée, avec tous ces petits compteurs. Elle fait plutôt habillée. Après, encore une fois, le chrono, c'est plus pour habiller la montre qu'un côté fonctionnel. Mais elle a son petit côté, euh, fait son petit côté avion là, avec ce, cette petite barre blanche et tout ici, les aiguilles blanches sur un fond bleu et tout. Elle est super lisible, ce qui est des fois pas le cas de tout, toutes les montres. Mais euh, moi, je la trouve plutôt sympathique. Vous me direz ça en commentaire. Allez, c'est parti pour notre deuxième montre. <rire> Salut. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent aller sur table. Bonjour à Mikado. Oh, un peu à la bourre. Hein. Allez, on attaque notre deuxième montre comme toujours, même paquet même carte de garantie qui sert à rien puisqu'il n'y a pas de date même livret de garantie c'est le même que l'autre, hein, vous avez vu, on n'avait pas de différence toujours pas de tampon, ni de garantie c'est rien, le même petit chiffon ok, <rire> vu que c'est la même marque il ne se casse pas les pieds, ici et on découvre un peu notre monde. Le mode c'est le mode ASMR de la, de la vidéo comme si je les découvrais, en fait je ne les ai pas vraiment ouverts avant je les ai, ai, ai vus dans la boîte et tout, mais je ne pas regardé en détail comme ça pour garder un peu le, le suspect Bon, cette montre, elle est, euh, comme ils disent, alors ils disent le cadran, c'est euh, Odinky. Pourquoi pas Je la trouve plutôt jolie, ça là. Elle, est, euh, elle fait un peu, vous me direz, si vous êtes un peu d'accord avec moi, elle me fait un peu effet marine. pas Marine Le Pen, l'autre, Marine le, les bateaux. Voilà. Euh, heure, 1000 secondes, on a bien un petit cliché de date et tout Encore une fois, elle est bien le chrono, mais elle a bien surtout plus de piles Comme toutes les montres que j'ai Elle est plutôt jolie Au niveau du bracelet, on est euh, presque... Non, on est un peu moins bien que l'autre Un peu moins épais Bon, en cuir de, de bouteille de plastique hein, Je ne pense pas que ce soit du vrai cuir, mais enfin bon, pourquoi pas La boucle ici, elle coin... Ah, elle, elle queen un peu comme... Ah oh oui, elle queen un peu comme l'autre ah, J'aime bien que elle Queen. À l'arrière, fond de boîtier classique, encore une fois. Ah Vous voyez, celui-là, il se dévisse. Donc, on doit avoir une meilleure étanchéité. Vous voyez, il y a les, petits, euh, petits, euh, les petites euh, clips ici. Donc, il va falloir la dévisser. Donc, on aura une meilleure étanchéité que sur l'autre modèle. Normal, elle est un peu plus chère aussi. Hein. Ça paraît ça paraît évident. Les boutons ici, moi, je trouve que la montre, elle est quand même plutôt jolie. Hein. Euh, elle fait très travailler. Après, c'est peut-être pas ma couleur préférée. Euh, en bleu et or, comme ça, elle plaira peut-être pas à tout le monde. Mais moi, je la trouve plutôt sympathique. Encore une fois, vous me direz ça dans les, dans les commentaires. Allez, si on regarde un petit peu sur leur site, le prix de cette montre est à 35,99. Je la trouve pas excessivement chère. Hein, 35 balles, elle est euh, plutôt jolie. Alors là, elle ouais, est zoomer à fond. Pas... La... Ah, la mienne elle... C'est toujours leur photo. Ils, font... Ils font toujours des belles photos. Oh, remarque si hein, ça se tient. Hein, elle, ressemble... elle ressemble à elle-même. Euh, <rire> sur la photo. Ici, donc le mouvement, donc là, un gros mouvement à quartz pas cher. Alors, elle est disponible ah ouais en noir et argent, d'accord en bleu et argent ou en or et argent mmh, d'accord ok vous me direz laquelle que vous préférez moi je serais plus à ah, la noire et sympa mais un peu trop sobre donc je prendrai la bleue voilà donc, pour mon petit côté je euh, trouve friendly euh, elle est elle est plutôt sympathique elle est quand même plutôt propre bon encore une fois vous avez vu heure, minute, seconde, un petit guichet de date et tout, voilà, là, les secondes qui tournent et c'est pour le chrono et tout. Elle est bien. Elle est, elle est plus sympa. Elle est propre. Encore une fois, bon, c'est pas une montre incroyable, hein, mais, au moins, un quartz pas cher et tout dedans. Mais, bon, elle est pas chère. Elle fait 35,99. J'ai envie de dire, euh, pourquoi pas. Allez, donc là, on attaque notre troisième montre, et la première chose qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, elle est dans un boîtier Pagani Design. Pourquoi Parce que c'est le même groupe, c'est la même usine qui fait les deux montres, et le vendeur qui nous avait envoyé des Pagani avant, nous avons envoyé celle-là aussi dedans, mais c'est bien une Benia. Voilà. Même si tous les papiers c'est du Pagani et tout, la montre dedans, c'est bien une beignard. Donc voilà. Après vous savez, que, ça vous saurez que c'est le même usine groupe, on sait pas trop en Chine. Hein. Mais bon voilà. Après euh, le mec vend les deux et ça part du même endroit, ils ont les mêmes boîtes. Enfin bon, tu as compris un peu le délire. On attaque notre troisième montre, qui est donc, du coup notre montre le plus cher, 70 balles. Hein, J'ai mis entre 30-70. Là on est sur une montre automatique. Encore une fois, donc on voit bien, voyez. Euh, on a un mouvement euh, automatique derrière, donc là c'est soit un, un NH35, soit un, un je ne me rappelle plus c'est lequel des deux, mais on va regarder ça sur internet. Allez, voilà, j'ai bien rechargé pendant bon, que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Voilà, ça a été coupé au montage. Ceux qui étaient en live auront vu <rire> comment je me suis bien excité là-dessus. Alors c'est un mouvement Sigul. Sigul, je vous rappelle, c'est une grosse marque de mouvement en Chine et ils font des mouvements pas chers, notamment des petits mouvements automatiques comme ça. Alors là, bon, fortement, vous aurez reconnu, c'est inspiré du nouveau lex Si vous connaissez la référence, vous mettrez ça en commentaire. La montre est quand même plutôt jolie. Encore une fois, à l'arrière, on retrouve bien un mouvement automatique. Ah, ils l'ont quand même noté baignard et tout. Euh ou Sigul, fais voir, j'arrive pas à voir, attends, attends, attends, attends, faut que je regarde si c'est marqué Sigul ou Bénia. Bénia. <rire> je, je voulais être sûr, c'est bien, c'est bien le côté Begna, hein vous voyez, sur le, sur le balancier, là, donc, petit auto automatique, pas mal, vous voyez, le fond de boîtier est transparent, très très classe, hein. elle est très très jolie, avec son petit bracelet en métal, euh, super bien fini, ici, vous voyez, on ferme là, ok, là il y a deux petits boutons pour l'ouvrir et tout, donc ça fait, ça fait très très classe, hein, encore une fois, le design, bon, et même s'il est inspiré, encore une fois, d'une Rolex, bon, après, euh, il n'est pas marqué Rolex dessus, après de loin, non, il y a une Rolex, là-dessus, il y a marqué Beignard, il n'y a pas de logo et tout, donc c'est pas une contrefaçon, et là, on va pas dire que ça prête à confusion, -à il n'y a rien qui remet en... En cause le fait qu'elle puisse ressembler à une Rolex plus qu'une autre, mais je pense qu'elle est fortement inspirée d'une, et vous dire ça. Elle est un peu petite, hein, euh, moi qui aime bien les, les grosses montres, euh, je la trouve un peu petite. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On regarde sur l'affiche, je la trouve très jolie, heure, minute, seconde, encore une fois, un petit guichet de date à droite. Ici, on tire la, on tire, je crois que c'est la couronne, s'appelle ça. Voilà, on peut changer les dates. OK, donc ça, ça fonctionne. Ici, on peut changer les heures, les minutes et les secondes et tout. Très, très jolie montre. Hein. Personnellement, je pense de des trois, vu que c'est quand même un petit peu la plus quali et qu'elle est automatique, qu'elle n'a pas besoin de pile, celle-là, au moins, c'est ma préférée. Allez, si on prend sur le site, elle est à 71,96 €, mais il y a un coupon vendeur de 4 euros, Donc euh, voilà, 4,94 €, presque 5 euros. Eh, elle t'a fait du 67 € au TTC. Encore une fois, hein, les prix sont TTC. J'ai bien mis euh, livraison vers la France en haut. Donc elle est disponible en. Orange, vous puissiez faire la blague. Orange, au oh, choche. <rire> est disponible en verte. Pas mal. En mode un peu Hulk. En noir, comme nous on a euh, intéressé. Je préfère la noire quand même. En jaune, je suis pas fan, mais ça lui donne un petit genre. Et en bleu. Bon, si on prend le descriptif, montre décontactée, un mouvement Sigul ST6, ça c'est la bonne nouvelle, quand on a des montres automatiques comme ça avec des mouvements connus, bah vous pouvez les faire déjà entretenir, parce qu'encore une fois, une montre automatique ça s'entretient, ça t'entretient tous les deux voire cinq ans, entre voilà, vous pouvez la faire entretenir et vous pouvez la faire réparer, bien évidemment. Soit racheter un mécanisme complet si jamais vous voulez pas vous emmerder et le remplacer, soit s'il y a une place un bon horloger sera capable de la réparer et de vous la remplacer si c'est un cadeau incroyable. Les montes à 70 balles, donc on est d'accord qu'il faut faire attention à comment ça va vous coûter Mais moi, je sais qu'en Asie, ça coûte pas très cher de les faire réparer. Et on peut avoir des choses sympas. Le boîtier en alliage inoxydable et tout. La montre, elle est, elle est plutôt jolie. Hein Encore une fois, elle fait très quali. Euh, le boîtier, alors c'est un 39 mm, c'est pour ça. Moi, je suis plutôt 41, juste comme ça. J'aime bien les grosses montres, Moi, j'ai besoin de compenser. Euh ma petite vue, et par des grosses montres, le mouvement ST6, un bracelet 20 mm et tout, je la trouve très très classe, encore une fois, très inspirée de Wallex, de mais elle fait classe, elle a un mouvement automatique Sigul et elle vaut que 70 balles, donc moi je j'ai envie de dire, euh, valider, allez, si on résume un petit peu nos montres, euh, baignards. Et le nom, encore une fois. Bon, la première qui est là, une petite montre à 28,78 euros. Et reste regarder. Ah, il y a un coupon à 5 balles aussi. Ah, il y a un coupon à 5 balles chez, euh, sur les 3 montres. Oh, donc ça fait 23, 23 euros. Euh, c'est le prix de rien. 23 euros, euh, livraison gratuite. Euh, voilà, de la Chine vers la France. Ça fait un produit qui est plutôt sympathique. Encore une fois, c'est pas la plus sophistiquée des montres, mais elle est relativement habillée et chargée. Voilà, pourquoi pas. La deuxième montre fait 35,99 Pareil, hein, tu enlèves le coupon de 5 euros, donc ça fait du 30,99€. Free shipping et tout. J'aime bien son petit côté euh... marine. Marine. Ah oui, il y avait une chanson de Diam, ça, avec ses Paris. Euh... J'aime bien son petit côté marine. Euh, en bleu, j'aurais préféré peut-être, au lieu de mettre le, le contour en or, j'aurais peut-être préféré en argent. Vous me direz dans les commentaires celle que vous préférez. Et enfin, notre troisième candidate, c'était bien évidemment la montre automatique. Alors, elle n'a pas de petit nom, euh, je n'ai pas marqué sur le site. Celle-là, elle fait 61 euros, 71 euros, moins 5 euros. Elle fait moins de 70 balles. TTC. encore une fois, soit on part sur la montre à 30 balles, vous voyez, 30, 40 et euh, 70 balles. On en a un petit peu, bon, forcément, préférez, euh, si vous voulez, un truc plus quali. J'aurais plus tendance à m'orienter sur la montre automatique qui a un mouvement sigule et tout dedans, elle est quand même bien finie, elle est quali et tout, elle fait très habillée, les autres font plus gadget mais encore une fois c'est des montres à quartz, il suffit de changer la pile et c'est reparti, il y a moins d'entretien et euh, voilà, ça permet d'avoir une montre un peu plus sophistiquée, un peu plus habillée comme ça, euh, au moins au niveau des compteurs, pour 30 ou 40 balles voilà. dites moi en commentaire la montre que vous préférez sur les trois plutôt la bleue Plutôt marine ou plutôt la Rolex, voilà. Vous me direz en commentaire la montre que vous préférez. Je lis tous les parce que mettre des commentaires c'est bon pour le référencement. Je lirai tous les commentaires et avant je mettrai un petit cœur d'amour et je répondrai à tous les commentaires au moins pour dire merci pour m'aider à supporter un peu cette vidéo. Et comme tous les pouces sont permis, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas si t'as aimé ou pas aimé la vidéo. À savoir que là on a fait l'enregistrement dimanche. Normalement le prochain enregistrement c'était dimanche, mais le problème c'est que j'ai déjà cinq prêts à porter à vous tester donc je risque de faire un enregistrement mercredi. Donc pour ceux qui veulent me rejoindre sur Twitch... Mercredi, alors la mise de la vidéo tombera mercredi sur vidéos On se retrouvera mercredi sur Twitch à 16h pour l'enregistrement des marques prêtes à porter et on risque d'en faire deux dans la soirée. C'est-à-dire qu'on ferait un enregistrement, on déballerait nana, on arrêterait et après on fera un autre enregistrement. Pour vous le live sera complet mais on fera les deux, permettra de prendre un peu d'avance et ensuite on en fera encore deux le dimanche suivant et après il en restera que un en stock mais qu'il y en a encore deux qui arrivent permettra d'enquiller peut-être pour mercredi prochain et de vous en mettre peut-être deux par semaine, un le mercredi et un le samedi. Voilà, vous me direz ça en commentaire ça fait toujours plaisir. Voilà. Hey, je vous remercie de passer de me voir, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, abonnez-vous à GSG Vidéo. mettez-moi un commentaire si vous avez des marques que je vous sur Internet, ah, il y a cette marque-là qui a l'air bien et tout, j'irai voir et on verra ce qu'on peut faire avec toutes ces marques. Je vous dis là, c'était les montres, on a du prêt à porter, j'ai encore pas mal de montres en stock et j'ai encore pas mal d'idées et il y a de la bouffe qui arrive sur du GSG, mais ça, je veux tout vous expliquer dans le live. Ça, vous pourrez regarder le replay du live sur Twitch et bonne journée, bye bye.